Bon, ça, c'est le plan du donjon. Ça fait cette monstre, mais il y a des trésors partout. Genre, il y a un coffre de trésor tous les deux mètres. Oui, c'est suspect. Mais les monstres, ils sont bizarres. Mais non, mais ça, c'est des miettes de pain. Et là, c'est quoi On dirait des plateaux de poulet rôti. Oui, c'est du poulet rôti. Il y en a souvent dans ce genre de donjon. Oui, mais je suis végétarien, donc ça ne va pas. Non, mais attendez, il y a peut-être des plateaux de légumes aussi, on ne sait pas. Compte 2 de Alors... Ben il est où ton start, maillot de pain Déjà, est-ce que ça marche Wow Alors... Presse bouton ton begin Merde, tu lèves, start Ah, ah. Là, là, donne -moi. Hop. Moi je suis warrior, c'est bon. C'est bon. Coché. Essayez d'appuyer sur loge pour... Eux. <rire> Tiens le mage ah. Faut y avoir une flèche du haut. <rire> si, si, flèche du haut, et bah, bah ça marche pas. pas J'arrive plus à être wizard. Ah, oui, parce qu'on peut pas faire deux fois en même temps. Putain, un truc de merde. Tout le monde est bon? Ouais. Allez, on y va. J'espère. Hein. Ah. Bon, il y, y a deux... Bah, non, il y a un autre. Euh... Wow, okay. ah, ouais, on a tous pris ouais, On elfes. se retrouve tous avec des elfes là. Non. Comment ça se fait? Bah, on sait rien. Ça... <rire> Ça y est, c'est bon. Voilà, je... Warrior appuie. C'est quoi ça Faut appuyer ah, dans l'ordre voilà. de droite à gauche en fait. Ok. Donc je suppose que l'autre bouton c'est la potion. Et on se fait des dégâts quand on se tire dessus J'ai pas l'impression. Il <rire> y a une clé. Waouh <rire> wow, C'était le premier. Attendez, on peut même pas ouvrir le truc là Faut aller dans Exit, non Je sais pas, je suis où là pas la là. clé, elle permettait d'ouvrir la porte là, quand même mais bon Je suis parti Ah, c'est toi qui avais la clé J'ai vu sortie, je suis parti <rire> ah, non, non. ah putain, Normal. ces elfes là, ils sont trop pressés qu'est-ce que c'est que ce, ce donjon Il faut des panneaux <rire> Mais il est pressé de retrouver ses ouais. céleries. Ça se trouve, on aurait trouvé des potions ou quelque chose d'important, Bon, je pense que c'est des barrières qu'il faut éviter, on peut même pas courir Bien. Oh putain Hé, euh... où le guerrier T'es fort, là ah, non, il faut que tu recules on y peut y pas, y pas de tirer à toi à toi on... ouais. Bon oui quoi avec des dépêches distants Non le rouge là c'est pas un truc Un ah, l'elf il est plus rapide Alors là, faut faire gaffe Là il mais faut pas marcher là dessus Bah c'est un piège C'est où les points de vie Ah Alors, bah, la descend, droite, on va à droite. Quand est-ce qu'on peut passer quand est-ce qu'on peut pas passer je comprends qu pas Quand c'est blanc tu peux pas passer Je le me fais pas passer <rire> Il ah, y a des beaux bruitages. Hein. <rire> J'avais de l'espoir au début avec le... les voix enregistrées ce qui est quand même très rare sur NES. Hein. Bon, euh, nous aussi on peut tirer à travers le mur ou pas que... Non. C'est quoi les Même là les Faut pas marcher dessus On est d'accord. Ah là, non, ça a l'air d'être de la lave la quand même. même. C'est des tapis <rire> Tapis du. C'est l'auberge. C'est des tapis. C'est en mode damido quoi. La clé elle ouvre pas au bleu là Pour qu'il qui a la clé là, il peut pas venir là, appuyer sur A. B ou Ah voilà Ouais, il y a juste à passer devant. J'ai une réclamation à faire, c'est que vous êtes tous des archers comme moi. Vous balancez des trucs. Bah ouais C'est la logique de Goldblade en fait. Il <rire> y en a que, pas. Quelle soit là, parce que toi tu vas des les trucs. Oui, <rire> tu vais pousser. On peut se pousser en fait. Ben, apparemment toi tu peux ouais, me ah, pousser mon air Et ça vrai. nous a servi... Ah non mais c'était pour éviter ce piège ah, là Aaaaaah si on peut se pousser, regarde <rire> Ah les enfoirés Arrêtez, Arrête de me pousser <rire> Le coffre là, il est fermé, est Ah, c'est quoi ce truc C'était un coffre piégé, peut-être Non, je crois que j'ai... Ils ouais, sont destructibles les... Les... les blocs là, en fait. Où est-ce qu'on voit notre vie en fait C'est crois en que c'est des descend au fur et à mesure, c'est le truc à 4 chiffres, là. il y en a une en enfin de. Là... D'accord. De me pourrir en fait, parce que j'arrive plus à me déplacer. J'ai perdu plein de vie. Oh, On dirait qu'on se prend dans une chasse d'eau. Et c'est quoi comme type de hache Ah oh, bah c'est une hache classique hein. comme votre arc. Comme mon arc, euh, je vois pas bien de rapport là. Attendez vous allez voir. Il ouais, n'y a pas de musique hein, par contre. C'est quoi mmh. les points en dessous points de C'était un piège, il y avait une copie du, du mage qui est apparue. Ah ouais Ouais. non, la, la clé, il n'y a besoin d'appuyer sur rien, ça s'ouvre tout ça. Ça, c'est un objet, c'était un poulet probablement. C'était un poulet Ouais, ouais. Bon, on sou sou les Je vais en prendre. Non, le mage, putain. Quoi Eh ben, c'était de la bouffe, ça recharge la vie. Ah pardon. Alors que ah oui, les guerriers, on s'en prend plein la gueule et c'est encore lui qui bouffent à notre place. <rire> ça c'est peut-être un piège ça. J'ai gaffe. C'est B pour voir. Euh A. Je sais pas. C'est un coffre à clé peut-être. Il y en a une là. Une, ça. Le coffre Non, le bleu là. Ah bah non. <rire> le, mec, le mec découvre ses alliés. <rire> Oh bah faut bon, Faut monter alors Personne ne Ah là il y a ninja derrière oui, un mur Il y a un, un truc, c'est sûrement une potion à droite non Je sais pas Là il y a un bloc spécial au sol Faut pas marcher dessus, je pense que c'est un piège Là il y a une potion en haut Là faut que le mage prenne la potion <rire> Ouais, bah je marche dessus du coup comme ça on dit. Bah, faut aller en diagonale C'est peut-être un ouais. truc qui détruit tout euh... J'ai aller en diagonale Ouais mais ouais, quand ouais. les blocs bleus sont éteints hein. Oh putain t'as libéré un ennemi ah. Du coup j'ai été chercher la potion Il est fort hein nous qui sommes nuls peut-être. Peut pas rester en contact avec parce que. La vache, mais il a combien de points de vie Est-ce qu'on peut vraiment le tuer Et la potion ouais, ça marche pas J'ai fait A. Ah, t'as oui. utilisé la potion déjà Bah, je sais pas, j'ai fait A, il a disparu. Bah, pas le bah, pas de la potion. Hein. Le coffre, c'est ouvert. Mais j'ai pas vu si s'est passé quelque chose ou pas. <rire> Allez, on a ah clés, clé, normalement Ah non, non, non, okay. clé <rire> Ben si on avait une clé, on a ramassé une clé tout à l'heure. si c'est pour voir le coffre. Hein. On est déjà bloqué au niveau 4. Bah, ben faut monter, faut libérer peut-être les autres ninjas. Hein. Ouais. Pour les buter. Allons-y. Plus de ninjas. Ah ben bon. Faut marcher peut-être sur les trucs là. Voilà, ça ça actionne des trucs. Ouais, les gens a des trucs qui sont plus là. C'est cryptique. Hum mm -hmm. On qui qu il qu'il y a quelque chose de côté du mur à gauche donc euh. Par là voilà. Il n'y aurait pas un passage secret là ou je sais pas quoi. Bah là c'est ouvert, on pouvait pas passer. Ah ouais. Pas. C'est ouvert, il y a des clés partout. Je comprends rien. Là il y a une ah, copie a de l'elfe ouais. mais c'est un piège là. Juste là. Ah, je l'ai Il y a des blocs bizarres là. On a des clés, c'est super. Oui, mort. Je suis passe-partout, pas <rire> bah Tu te prends des boules de feu là, fais attention. Attends. Pourquoi les guerriers, on perd notre vie euh, beaucoup plus comme ça Parce qu'on a, a tout le temps besoin. C'est parce qu'ils nous font, ils nous tirent dessus, les autres, en fait. Parce que vous mangez mal. <rire> Faut manger sainement. Ah, je <rire> Faut manger sans gluten. Ouais, ouais, bande d'enfoirés. Euh, T'as en dessous, là, sorti. S Ils on nous prouvent tout, prendre tout le poulet. Elle euh, gauche. Gauche, c'est ce qu'ils disent. <rire> là, est à droite. Ah là, est non, ah mais elle s'est déplacée. Non, elle s'est déplacée, fait. Faut pas aller à droite. Allez, allez. descendons, que tout le monde descende. <rire> on, ah en fait. <rire> bon, on va aller à gauche. Allez, bande le, de clans. S'il te quoi. Passer, bande de nuls aussi. Elle court Allez, ça va a la Devant, Il y a Il mais en fait, faut qu'on en prenne une chacun en fait. Bah, ouais, faut remonter l'elfe. Parce que là, elle est a... elle... à fond. On va là revenir. Je suis à gauche, à gauche, allez, je pas Il y avait le scrolling. Parce qu'on se bloque. Si on a ah. qui. Oh, mais vous êtes trop lent. Hein. Je reste là. Moi, je reste là au cas où. Bah, reste là. Allez, nous on va Alors, on voit que t'as l'écran, reste es pas bloqué mangé, là. Près, hein. ah, ouais, Je suis un peu ballonné j'y arriverai jamais et ça a rebouger. C'est censé être oui, les bah, plus intelligents tout. les mages, je suis pas d'accord. Hein. <rire> ah là elle s'est refermée là. Ah putain il y a pas de... Allez. Il va te faire tourner en rond pendant allez. deux heures le jeu. <rire> allez, allez, allez, allez là, là, là, là, <rire> <'est> fermé, forcément. <rire> Non mais là il va même pas, t'as pas le temps en fait. Attends qu'elle se referme et puis euh, espère que ça va être là. ça, ça tant toi qui as de vie avec hein. poulet que t'as mangé, euh, faut de <rire> te tes amis guerriers. regarde nos points de vie. Ah mais regarde-nous ils descendent pas, laissés ainsi. Putain c'est qui qui a trois clés comme nous on l'attend. Si il descend, il descend. Non, ah, pas lui. Ah, notes. bah voilà, allez. Allez, merde de merde. Oh, il y a un rabais, il y a un boss. Il ah, y a un boss, bon. ouais, merde, il y a un boss. On va affronter le boss. Ah, je suis en train de crever. Pousse pas le verre Pousse pas le verre Pousse pas le verre Et, Et reculez, mon enfant. Je suis mort Bah ben, oui, il faut éviter les projectiles du boss. Mais je peux pas bouger Il me colle Il <rire> Faut se relayer là. Moi, ouais, il viens qu'il y a un pâté. Non, moi, hein, hey, bah, le le je les tous. Allez hop, le mage. Il y a une potion pas On va le le mage. <rire> J'ai loué une clé. Tu fus un Ouais, ils sont tous morts. <rire> Arrière créature démoniaque. Bonjour, bienvenue au gantelet. Ouais, ta gueule, coblain prépare-toi à mourir. Mmh. Il vous faut une table pour quatre personnes, je suppose. C'est bien ce que je pensais. Votre donjon, c'est un putain de restaurant en vrai! Ah, je vois! C'est pour ça les poulets partout sur le plan. Bon, bah, maintenant qu'on est là, autant prendre une table, hein. En vrai, les coffres trésor, c'était des tabourets! On s'est bien fait avoir! Toutefois, le vin est excellent, hein! Ouais, regardez, il y a des crudités là! Ouais! Oui, mais c'est avec ou sans gluten? Qui partager quoi Laisser un commentaire aussi. Euh... Mmh.